Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui ça sera en fait une présentation d'un nouveau navigateur qui est Opera Neo. Un nouveau concept de navigation. Donc il y a un an, Opera a décidé d'explorer ce que les navigateurs web pourraient ressembler dans les années à venir. Et maintenant, il nous présente un nouveau navigateur avec un concept qui vous donne... Un aperçu de l'avenir des navigations et des navigateurs de bureau on va le vérifier tout de suite ne quittez pas alors nous revoilà on va pouvoir commencer donc on va aller directement sur le navigateur Opera alors je pense que vous avez remarqué déjà que le fait d'aller sur le navigateur ça nous donne directement l'image qu'on a mis au préalable sur notre fond d'écran et donc le nouveau navigateur pour pouvoir y accéder il suffit d'aller sur leur site officiel qui est opera.com donc sur celui dernier vous êtes et vous serez sur la page qui va vous donner une explication une présentation de, du nouveau navigateur avec plein euh, voilà donc d'explications concernant surtout euh, les nouveaux ou le nouveau concept euh, d'utilisation de ce nouveau navigateur alors donc c'est un navigateur que vous pouvez télécharger soit en cliquant sur télécharger maintenant ou euh, sinon euh, tout simplement sur la première partie euh, download now donc c'est un navigateur bien sûr qui est gratuit et qui est pour Windows et pour Mac si je ne me trompe pas euh, il se peut qu'il soit également compatible Linux mais ça reste à savoir donc du moment que vous le téléchargez vous l'installez tout simplement et du moment que c'est installé et voilà vous êtes sur le navigateur directement qui vous permet de pouvoir l'utiliser donc déjà vous voyez que ce n'est pas un concept qui a été déjà utilisé auparavant vous avez bien sûr euh, des favoris au niveau de directement de la, la page d'accueil Donc, mis à part cela les nouveautés qui sont sur ce navigateur donc du moment que vous accédez sachez que l'accès au site il est très très rapide donc vous voyez que ça prend même pas quelques secondes vous pouvez ouvrir plusieurs pages à la fois sans aucun problème et euh, en basculant dessus ben voilà vous êtes rapidement sur le site euh, que vous avez euh, mis en place sans aucun problème donc euh, c'est un, un navigateur tout simplement rapide je peux vous dire que comparé à euh, Mozilla Firefox ou Google Chrome on voit bien la différence et je vous invite bien sûr à le tester pour que vous puissiez Donnez votre avis sur ce point et je peux vous dire que vous n'allez pas le regretter d'ailleurs je le garderai personnellement pour l'utiliser c'est rare que je garde un navigateur euh, tout le temps, surtout euh, Opera, ça m'est déjà arrivé de l'installer et de le retirer mais là, ce dernier je peux vous dire que il est très très bien mis à part cela donc vous pouvez bien sûr par exemple accéder à une vidéo et regarder d'autres choses en même temps donc euh, tout simplement on va aller par exemple sur euh, ma chaîne et euh, on va par exemple mettre la dernière vidéo en question euh, que on peut mettre en place donc du moment que vous réduisez bien sûr euh, vous avez la partie son par exemple on va remettre le 100 tout de même voilà et on peut couper le son directement d'ici. Mis à part cela, alors, mis à part cela, donc on va recouper le son, on va relancer la vidéo. Donc vous avez ce point qui est sur la partie gauche, sur lequel vous avez la vidéo qui est lancée actuellement, ou une musique par exemple, euh, que vous pouvez mettre également. On pause et reprendre et si vous appuyez sur cette, euh, ce symbole tout simplement vous avez la vidéo qui se met en place l'avantage c'est que voilà donc voilà j'ai la vidéo ici je vais réduire le navigateur et je peux la mettre sur le côté et par exemple euh, travailler par exemple sur n'importe quoi je peux ouvrir mon ordinateur euh, vérifier euh, des documents ou même euh, écrire euh, sur, euh, sur un article tout simplement donc c'est très très pratique vous pouvez ajuster sans aucun problème et également euh, bénéficier de ce point on peut le déplacer comme on veut là où on veut mis à part cela donc on revient sur le navigateur donc on peut fermer ce point donc voilà on a quitté le lecteur en question Et on va mettre pause ici Donc, mis à part cela, les avantages que vous avez et qui sont encore en supplément C'est que vous pouvez capturer des images où, voilà, directement au niveau de, de, de votre navigateur Tout simplement en cliquant sur l'icône photo qui est sur la gauche et ça vous demande par exemple voilà donc de recadrer ce que vous souhaitez. Et voilà, il est dans la partie galerie que vous pouvez vérifier par la suite. Donc, on va mettre n'importe quoi, on va recliquer encore une fois pour un test. Donc on va faire comme ça. Automatiquement, ça s'ajoute à votre galerie de photos. Que vous pouvez bien sûr euh, vérifier par la suite sans aucun problème. Également, sachez que vous pouvez avoir deux pages à voir en même temps. Il suffit de prendre, par exemple, euh, je fais n'importe quoi, je vais prendre euh, de verges, et je peux le glisser afin d'avoir deux pages en même temps sur la même fenêtre, hein, sans aucun problème. Comme vous voyez, vous pouvez naviguer sur celle-ci, comme celle-là, ou si vous avez bien sûr Facebook sur le côté gauche, pour pouvoir euh, discuter, ben vous avez le côté droit pour pouvoir faire autre chose en même temps. Donc c'est vraiment vraiment très très euh, utile euh, comme navigateur. Donc euh, du moment que vous réduisez, ben ça revient sur une seule page. Également, sachez que vous pouvez bien sûr ajouter des, euh, des favoris tout simplement. Alors on va mettre par exemple... Euh on va faire par exemple là, Google voilà, donc on est sur Google par exemple si je veux mettre Google en favori il suffit d'appuyer sur l'icône de Google et voilà, j'ai le site en favori sur lequel je peux cliquer là. Voilà. donc et je suis directement sur le site en question donc je pense que comme vous voyez, ce n'est pas très compliqué à utiliser. Il est très très simple à faire et surtout, il est très très rapide. Également, vous avez bien sûr la partie navigation privée. Il suffit de cliquer sur les trois petits tirés tout en bas à gauche. Allez sur nouvelle fenêtre de navigation privée. L'icône va changer ou l'image de fond va changer, comme vous voyez. Et il y a le petit ninja qui apparaît en bas à gauche. Je pense que j'ai tout dit au niveau de ce navigateur. C'est vraiment un nouveau concept. On le voit bien. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et euh, le plus... Et je le dis encore une fois, le, la partie la plus importante, c'est la rapidité au niveau des chargements des pages. Et euh, ça, c'est la première chose que chaque personne cherche quand euh, il souhaite avoir un navigateur N'hésitez surtout pas de le tester Donnez également votre avis au niveau des commentaires Je serai euh, également euh, à votre écoute concernant ce point On va essayer bien sûr euh, de voir un petit peu chacun ce qu'il a pensé au niveau de, de ce navigateur de ce nouveau navigateur et euh, comme ça, ça nous permet de mieux améliorer euh, voilà donc le, ou notre façon je dirais, euh, d'utiliser euh, Internet. Donc euh, j'espère que tout cela vous a plu. Si vous avez autre chose, n'hésitez surtout pas non plus de le mentionner. Et surtout pour ceux qui ne suivent pas, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Afin d'avoir les dernières actualités. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.